Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va concerner les concerts, parce qu'il y a un petit temps, il y a genre, je sais pas, une bonne année en arrière je vous ai fait cette vidéo là, qui vous présentait une réserve de nourriture de la cave version 1, tout ça tout ça qui a fait un bon paquet de milliers de vues, enfin c'est pas non plus une dinguerie, mais par rapport à la chaîne et par, par rapport à d'autres vidéos, c'est vraiment très cool, donc au cas où vous pouvez l'avoir sur la chaîne c'est gratuit, c'est comme pour s'abonner, il y a juste à cliquer ici, ça dure 5 secondes, c'est gratuit ajoute la petite cloche, et puis comme ça, tu auras tous tes notifs et tu n'oublieras pas de regarder mes prochaines vidéos. En tout cas, aujourd'hui, je voulais vous présenter une marque de... Comment dire De conserve si on veut dire. Une marque d'éléments de... qui, permet... qui, peut... qui peut vous permettre d'agrandir de... votre réserve alimentaire, dans le cadre d'une réserve euh, voilà cave, dans ce style-là, euh, garage, avec toute la bouffe, les conserves et compagnie. Je vous referai une vidéo sur le sujet, ne vous inquiétez pas, mais en tout cas, en tant que tel... Actuellement, on se retrouve donc pour cette vidéo pour ces conserves-là, donc de la Belle-Iloise. Donc la belle marque française, euh, des conserves au top. Par contre, il y a un petit élément financier qui fait que par rapport à d'autres conserves là, de ce style-là, elles sont plus chères. Parce que là, sur ces conserves comme ça, on est sur du normalement 1,50€, 2€ la boîte. Là, on est plutôt sur du 3,350€ la boîte. Mais! Les avantages et inconvénients sont multiples. D'ailleurs, déjà en premier, le goût. Ces conserves-là sont vraiment excellentes. Parce que déjà, il y a beaucoup de variétés. Vous avez donc, évidemment, dans la grande distribution, et pour des filets de sardines et compagnie dans ce style-là, évidemment que vous avez une variante de, de, de, de sorte. Vous avez à l'huile, l'huile d'olive à différents types citron, tomate vin blanc, moutarde, voilà, vous avez différentes variantes mais sur ça on est quand même sur une, une, une panel de goût qui est assez limitée. mais par contre justement dans le cas de la conserverie de la Belle Iloise d'ailleurs cette vidéo là n'est pas un partenariat, hein, je fais ça juste pour mon plaisir donc voilà euh, et du coup vous avez différents types donc de ce style là en tapenade, vous en avez d'autres Pitonaille, <rire> vous avez la conservation qui est à peu près équivalente, non, non, qui est même supérieure d'ailleurs. <rire> Là, on est sur du 5 ans de conservation, 4-5 ans hein, en moyenne. Évidemment, ça peut être rallongé, hein, vous connaissez les concerts, tout ça. Si c'est bien entreposé, au frais et compagnie, ça ne bougera pas. Mais l'avantage, c'est que voilà, sur ces conserves-là, vous avez euh, un goût qui est beaucoup plus présent. Quelque chose, vous avez des, des consistances meilleures, c'est... Je ne saurais pas exactement vous donner tous les, les avantages et toutes les, les variantes sur tout ça. Pour moi, il faut que vous goûtiez et que vous fassiez vous-même votre propre avis. Mais du coup, pour euh, en retourner sur les questions du prix, là, vous en avez ici 5, ce qui vaut à peu près 20 euros, dans mon souvenir. Donc là, quand tu regardes ça, tu dis Ah ouais, ouais 400 balles la boîte, ça fait cher. Mais tu es vraiment sur un produit plus de qualité par rapport à d'autres conserves. Euh, sardines ou autres en général, où là tu es plutôt sur quelque chose de plus euh, euh, ouvert à tous, euh, au, plus, au, au, au plus de monde possible, on va dire. Ce qui fait que les prix sont beaucoup plus bas. Voilà, sur ce, je vous laisse deux vidéos de ma chaîne, autant sur des conserves qu une vidéo plus récente de la chaîne qui est sortie il n'y a pas longtemps. Euh, J'ai fait autant des sacs d'évacuation que des tests de fumigène, que... Euh, de l'entraînement arme à feu chez du tir sportif, ce genre de choses donc n'hésitez pas à aller voir tout ça, il y a sûrement quelque chose qui pourra vous plaire, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si jamais vous avez des idées des choses à redire ou des suggestions en tout cas on se retrouve pour une prochaine vidéo, c'était Téterpréhéant, over